Bonjour à tous, c'est Millie Et moi, c'est Tamia Bienvenue dans ce podcast interview de Milly et Tamia Decrypt. Aujourd'hui, c'est un rendez-vous assez spécial. Nous allons découvrir ensemble le métier de notre invité, Jérémy Belpois. Comment allez-vous, Jérémy Euh, je vais bien. non, c'est là où tu te présentes. Oh, euh, je m'appelle Jérémy Bellepoix, j'ai 30 ans et je suis diplômé d'études supérieures en informatique. Et actuellement, je suis programmeur et développeur pour l'entreprise Aski. Et dites-nous, en quoi ça consiste pour résumer ça aux néophytes qui découvriraient le domaine. Euh, pour faire simple, je me concentre sur le moteur physique des jeux vidéo. Mon travail est de trouver de nouvelles façons de jouer, mais aussi de s'approcher d'une physique plus proche de la réalité. Tenez, par exemple, depuis plusieurs mois, je travaille sur une fonction qui permet de simuler la destruction de bâtiments et d'immeubles en s'appuyant sur la mécanique de la voxelle. Waouh, wow, ça a l'air incroyable Monsieur Balpois, nous avons une série de questions concernant votre métier que nos abonnés nous ont posées via le hashtag Twitter « La France doit savoir ». Je vous propose de passer directement à ça Eh bien, si vous voulez, oui. Question posée par Darkherobrine78. Est-ce que vous jouez à des jeux comme Fortnite ou Minecraft Hashtag « La France doit savoir ». Vous pensez que ça suffira Oh ouais, ça va faire un carton ce genre de sujet passionne pas mal nos abonnés. On va devoir revoir certains trucs au montage, hein. On sait déjà qui va s'y coller. Mais dans l'ensemble, il hein, y a de bonnes prises. Content d'avoir pu aider, alors. Dis-moi, tu crois qu'on pourrait interviewer Aelita Parce qu'avec un parcours comme le sien, il y aurait quoi dire pas mal de choses. Euh, DJ chez les subdigitales, puis physicienne chez Horatech. Je peux lui en toucher un mot, je pense. Parfait. De toute façon, t'as notre numéro. On t'enverra la version définitive avant de publier sur la chaîne. Tu nous diras ce que t'en penses. Avec plaisir. Cool. Du coup, bah, je te souhaite une bonne fin d'après-midi. Et n'oublie pas, la France doit savoir. Bon bah, on est reparti. C'est que j'ai du pain sur la planche, moi.